Article 5, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. C'est important de relire la Constitution. Et pourtant, en France, aujourd'hui, il y a plusieurs millions de travailleurs sans emploi. Pourquoi Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde Ah si En France, la durée moyenne de travail est de 39 heures. 43 heures pour les cadres. On n'a plus de besoins Si Dans la santé, l'éducation, la justice, il y a même de gros besoins. Rien que dans la santé, il manque... Plus d'un million d'infirmières et d'aides-soignants. Plus de besoins dans l'industrie Si, on achète toujours de l'électroménager, des jouets, des lunettes, des médicaments, des lits, des vêtements. On n'a plus d'argent Oh si, les dividendes versés aux actionnaires augmentent chaque année, même avec la crise. Alors pourquoi depuis une trentaine d'années, la richesse du pays ne va plus vers le travail, mais vers le capital. Au lieu d'embauches et de hausses de salaires, a des dividendes qui sont versés et qui atterrissent dans les paradis fiscaux. Donc, donc, voilà. On va tout reprendre au début. Pas assez de postes On passe à 32 heures avec la retraite à 60 ans. Pas le profil adéquat On finance la formation professionnelle. Pas assez de moyens Oh, euh, oh, euh. L'argent, ça se trouve. 65 milliards de dividendes versés malgré la crise. 100 milliards pour le plan de relance. Et, par exemple, on récupère l'argent public donné aux boîtes qui licencient. Et on accorde des aides publiques qu'à celles qui créent vraiment des emplois. Créer des emplois, c'est possible. C'est l'art des choix. L'art des choix.